Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment s'informer euh, à propos de, de dossiers ou de, de fichiers euh, sous euh, Linux. Donc on va, on va regarder un, un premier cas. Donc euh, on a, euh, voilà, je fais un ls, on regarde le, le contenu d'un dossier. Je vais faire un ls-l pour en savoir un peu plus. Voilà, donc dans mon dossier, j'ai... Euh, euh, mon dossier actuel, donc qui est le dossier, euh, le home directory de, de l'utilisateur Bobby. J'ai deux fichiers doc1.txt, doc2.pdf, un dossier, un répertoire images et un autre dossier readme.md. Alors, euh, trois, trois de ces éléments sont des fichiers ordinaires. On le voit parce que il euh, y a un petit trait euh, juste au début de. Euh, de la ligne, ça ça veut dire que c'est un fichier ordinaire et le D c'est pour dire que c'est un, un dossier ou un répertoire donc ça c'est la, la première chose alors si on veut en savoir un petit peu plus, on a une commande qui s'appelle stat qui permet d'avoir des informations techniques un peu plus détaillées par exemple si je le fais pour euh, doc1 donc on voit euh, que euh, donc euh, on a sa taille, le nombre de blocs occupés, etc, etc. on voit aussi qu'il est de type euh, fichier, donc en, en fin de ligne euh, euh, où il y a la taille, là on voit que c'est un fichier si on fait un stat euh, sur euh, le dossier images ben voilà on a des, des, des informations similaires et on voit que c'est noté répertoire donc, euh, euh, donc euh, voilà, sur la 2, 3 ligne là, on la taille, le bloc, bloc US, répertoire. Alors euh, ça c'est donc c'est pas mal, c'est pas forcément super lisible, alors on peut se faire un petit man sur cette euh, commande, pour euh, donc pour en savoir un peu plus. Alors une, une des possibilités qui est intéressante avec cette commande, c'est qu'il y, y a une option qui s'appelle format, qui va nous permettre de préciser euh, un format donc euh, là nous par exemple si on veut avec grand F euh, on a le file type donc le type du fichier et euh, par exemple avec grand A on a les, les droits d'accès donc là pour quitter le man je fais un Q voilà je nettoie tout ça donc euh, si je fais par exemple un stat donc, de doc alors je vais mettre le format donc moins C donc je vais préciser le format on avait dit que c'était F pour le type du fichier, puis A pour donc là je fais Doc 1 pour A c'est pour les, les accès hein. donc là on est dit voilà que c'est un fichier donc le premier tiret donc c'est fichier ordinaire et read write et puis les, les droits d'accès si je regarde ce que ça me donne par exemple avec un dossier j'obtiens donc ce, ce genre de choses alors on peut aussi utiliser, euh, là pour regarder un peu tout ce qu'il y a dedans, on peut utiliser avec le, le joker étoile. Donc là, euh, alors, dans notre format, il va falloir qu'on rajoute le... Voilà, on a trois fichiers et un répertoire. Donc là, on va rajouter dans la doc, c'est pour son N. Donc voilà, donc là on a des, des, des informations euh, donc sur, euh, sur nos fichiers. Euh, en choisissant précisément, euh, précisément ce qu'on veut. Alors, après, si on est intéressé euh, pour savoir un peu plus ce qu'il y a à l'intérieur du fichier, on va utiliser une autre commande, une commande qui s'appelle file. Par exemple, pour doc1, si on regarde, et bien là, ça va nous dire voilà, que c'est euh, du texte codé en, en ASCII. Voilà. Si on regarde ce qu'on a dans doc2, là, on va nous dire que c'est un, un document PDF. Et puis, donc comme tout à l'heure, on peut utiliser le, le Joker étoile. Et donc là, on est dit, voilà, dans, votre, dans le dossier euh, Home Bobby, on a euh, un fichier ASCII, un fichier PDF, et puis le README, euh, c'est un fichier euh, encodé en, en UTF-8. Si on veut voir un peu ce qu'on a, parce qu'on a un dossier images, donc on va aller voir dedans. On va faire un ls donc on a trois images. Enfin trois dossiers, on ne sait pas encore que c'est des images, moi je le sais mais pas vous. Donc on va vérifier ça et donc on va faire un file étoile pour euh, voilà, pour voir euh, ce qu'il y a dans notre euh, dossier. Donc là on voit que Bison c'est une image euh, en format PNG qui fait euh, 1920 pixels euh, de largeur, qui curieux format GIF et puis Mangouste et, Mangoust, et un autre, encore un autre format d'image euh, qui est format euh, JPEG. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour euh, de la pêche aux informations. Donc on a le ls euh, avec l'option LS-L pour, euh, pour euh, avoir la, la liste du contenu d'un dossier. STAT, c'est pour avoir des informations techniques sur des, des fichiers ou des dossiers. Et enfin, euh, FILE, c'est pour euh, savoir comment avoir des infos sur la manière dont les, les données sont enregistrées, encodées euh, à l'intérieur euh, du fichier. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à bientôt. Au revoir.